Les en vue loi du pouvoir par Robert Greene loi numéro 10 Fuyez la contagion de la malchance et du malheur On peut mourir du malheur d'autrui Les états d'âme sont contagieux en voulant aider celui qui se noie vous courez seulement à votre perte Les malchanceux attirent l'adversité sur eux-mêmes et aussi peut-être sur vous Préférez dans la compagnie de ceux à qui tout réussit Les personnes avec un caractère contagieux manifestent une instabilité intérieure qui se transmet à l'entourage Comme mue par un désir de destruction et de déstabilisation d'autrui, elles attirent des désastres autour d'elles Née en 1818 en Irlande, Marie Gilbert était ce genre de personne contagieuse. Elle vint à Paris dans les années 1840 dans le but de faire fortune. Elle prit le nom de Lola Montez et pour survivre, elle se mit à vendre ses charmes qui très vite devinrent les plus célèbres de Paris. Elle était ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui une Escort Girl. Elle s'attirait dans les faveurs des hommes de la classe bourgeoise et les utilisait à sa guise. Une fois que ces hommes étaient sous le charme de Lola, leur descente aux enfers s'amorçait alors inévitablement. Une de ses tristes victimes fut Alexandre Dujari, alors propriétaire du journal le plus lu en France, la presse. Il tomba profondément amoureux de Lola et sa vie devint dès lors peu à peu un enfer. Ses affaires périclitèrent et ses amis commencèrent à l'éviter. A cause de Lola, il se querella avec Jean-Baptiste Rosamond de Beauvalon qui le provoqua en duel. C'était l'un des meilleurs tireurs de France. Dujari essaya de s'excuser mais le duel eut lieu et il fut tué. Ainsi se termina la vie d'un des jeunes avec l'avenir le plus prometteur de la société parisienne. Nombreux sont les hommes qui ont payé leur contact avec Lola au prix fort. À l'instar du roi Louis de Bavière. Ce dernier dut abdiquer et céder son royaume sous la pression alors que son royaume était au bord de la guerre civile. Louis était selon ses propres termes, ensorcelé par Lola. Lola était instable et avait des problèmes profonds. Les hommes qu'elle attirait étaient confus bouleversés. Ils se retrouvaient happés par ses problèmes et plus ils désiraient de l'aider, plus ils s'enfonçaient profondément. Ce caractère contagieux n'est pas exclusivement féminin, il y a des personnes émotionnellement et pathologiquement si instables que le simple contact et la simple envie de les aider cause votre perte. Comment donc reconnaître une personne contagieuse Elles ont un passé turbulent, une carrière tumultueuse et instable. Elles traînent derrière elles une multitude de ruptures amoureuses et amicales. Elles attirent le malheur sur elles-mêmes et autour d'elles. Comme Lola, elles ont une grande force de caractère qui vous font perdre la raison. Elles ont un désir chronique de détruire et de déstabiliser et ne sont jamais satisfaites. Que faut-il donc faire lorsque vous êtes en face d'une personne contagieuse Surtout, n'essayez pas de l'aider quel que soit ce qu'elle dit et ce que vous pensez. Ne la présentez pas à vos proches ni à vos amis sinon vous serez pris dans son filet. Fuyez la contagion sinon préparez-vous à en subir les conséquences. Ne perdez pas votre temps, ne discutez pas avec elle sinon vous serez pris au piège. Il n'y a qu'un remède à la contagion, la quarantaine, comme avec Lola, soit vous coupez les liens, soit vous courez à la catastrophe. Ne les prenez surtout pas en pitié, ne montez pas dans leur galère en essayant de les aider, cela ne changera rien pour eux et vous serez déstabilisé. Dans le jeu du pouvoir, les personnes avec qui vous vous associez ont une importance cruciale. Ne sous-estimez donc jamais les dangers de la contagion. Il existe cependant une contagion positive. Certains attirent le bonheur par leur gaieté, leur entrain et leur intelligence. C'est un plaisir de les fréquenter. Associez-vous à ces personnes-là pour partager la prospérité qu'ils attirent. C'est une façon de se laisser influencer positivement par votre entourage. Si vous êtes avare par nature, associez-vous à des personnes généreuses et par contagion, ce qui est étriqué en vous se relâchera. Seules les âmes généreuses connaissent la grandeur. Si vous êtes de nature sombre, côtoyez des gens gais Si vous êtes enclin à la solitude, forcez-vous à côtoyer des gens sociables. Ne vous associez jamais à ceux qui partagent vos défauts. Ceux-ci se renforceraient mutuellement et vous ne ferez aucun progrès. Fondez vos relations uniquement sur des affinités positives. Il n'y a rien à gagner à vous associer à ceux qui vous contaminent avec leur malheur. On ne peut obtenir du pouvoir et de la bonne fortune qu'au contact de ceux qui réussissent. Vous courez les plus grands dangers si vous ne tenez pas compte de cette loi. C'est tout pour cette loi numéro 10, merci d'avoir regardé, laissez votre avis en commentaire mais surtout abonnez-vous et partagez pour plus de vidéos.